Je suis conseillère sur le marché des professionnels, des commerçants, des artisans, des professions libérales et des petites et moyennes entreprises. Mon travail c'est de recevoir des clients, répondre à leurs questions, leurs besoins, leur apporter des réponses. Je suis rentrée il y a 17 ans au Crédit agricole de Haute-Normandie à la suite d'un stage de fin d'études. Je suis arrivée au Crédit agricole il y a 30 ans comme attachée clientèle donc à l'accueil. J'ai fait différents métiers en passant par l'accueil, conseiller. Ensuite j'ai évolué vers un poste de conseillère auprès du marché des particuliers. J'ai fait différentes agences. Et depuis maintenant 5 ans sur le marché des professionnels. Ah, c'est une réalité au quotidien. J'ai euh, intégré le, la filière bachelor il y a quelques années sur le marché des particuliers et quand j'ai souhaité évoluer, j'ai repris la formation bachelor sur le marché des professionnels. On a tout ce qu'il faut pour euh, travailler, être au top euh, au quotidien et être à jour dans toute la réglementation euh, qui s'applique. Le marché des professionnels en agence ce sont des artisans, des commerçants, des professions libérales de santé et autres professions libérales, organisées en entreprises individuelles ou en société. L'intérêt de travailler sur le marché des professionnels c'est vraiment de, de rechercher euh, pour nous, une relation globale avec ce client par la connaissance professionnelle mais aussi privée puisqu'on fait le suivi aussi des besoins privés du professionnel. Ce qui me motive aujourd'hui dans mon métier, c'est la relation particulière que je vais avoir avec mes clients. Il s'agit voilà, d'une relation gagnant-gagnant. Ce qui rend unique le Crédit Agricole, à mes yeux, c'est l'utilité sur le territoire. Bah, euh, le Crédit Agricole, on est forcément euh, de proximité et, et, et proche des gens. Et, euh, en pratique, au quotidien, euh, par la gestion des appels de téléphoniques que l'on a en agence et non pas sur des plateformes, par l'accueil que l'on propose, les changements d'horaire qu'on a eus pour apporter le plus de réponses et de, de, de créneaux horaires de disponibilité pour nos clients. Venez vivre pleinement l'esprit d'équipe. Venez nombreux au Crédit Agricole dans cette belle entreprise en évolution permanente et qui est une grande famille. Le Crédit Agricole, c'est une grande chance d'évoluer. A bientôt Au revoir